Vous pourriez nous expliquer ce pourquoi vous êtes rentrée à l'hôpital Oui, je suis rentrée à l'hôpital, enfin J'avais pris un rendez-vous parce que j'étais très nerveuse. Au bureau je ne pouvais plus taper, j'étais très impressionnée par les gens. Et les gens, j'avais l'impression que les gens me suivaient. Partout où j'allais, je voyais quelqu'un derrière moi. Et vraiment, ça me... ça me faisait peur. Et je craignais énormément les gens. Oui, pourquoi Sans raison, comme ça, je craignais les gens, j'en les gens avais peur. Vous aviez l'impression qu'ils vous suivaient Oui, l'impression qu'ils me suivaient. Pas pour pas pour des méchancetés, mais je faisais des... Lorsque j'ai déplacé mon bras, j'avais l'impression que les yeux se détournaient contre moi. Quelqu'un me voulait. Quelqu'un de précis non, tout le monde. Tout le monde m'en voulait, me faisait peur. Et ça durait depuis longtemps? Oui, ça durait trois semaines avant que je prenne rendez-vous ici à l'hôpital. Il y a d'autres choses qui vous gênaient euh, oui, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus manier mes doigts remuer mes doigts et puis j'étais comme blindée, comme figée sur place. C'est-à-dire Eh bien, quand je me détournais, je me détournais d'un seul bloc. Impossible de coordonner mes gestes et mes mouvements ensemble. C'est comme si votre corps avait été changé oui, j'avais l'impression d'un dédoublement de moi. J'étais très mal dans ma peau et j'avais l'impression de me dédoubler vraiment. Quand j'allais au travail, je me dédoublais. Qu'est-ce que vous appelez, vous dédoubler Me dédoubler, se sentir euh, deux fois. Deux personnes différentes entre le travail et la maison. Vous pourriez préciser un petit peu oui, au travail, je craignais énormément ma chef qui était très gentille pourtant, mais je, je la craignais, je l'ai toujours craint depuis le début, pourtant elle m'expliquait, elle était très gentille avec moi. Par contre, j'avais une autre personne qui m'a beaucoup soutenue. Et j'avais peur, inconsciemment, j'avais peur. À un tel point que je ne pouvais plus taper à la machine. J'avais les doigts qui se redissaient. Puis me, me tourner comme, comme si j'étais dans un. dans un genre de.. de blindage, dans une armure. J'étais devenue très automate.